Moi, je voudrais insister sur le fait, parce que j'ai lu et j'ai apporté le, le, le rapport de, de, de, l de, la du de la fondation Jean Jaurès, on y voit quand même une condition et qui devrait plus nous alerter plutôt que de dire c'est dramatique parce que Marine Le Pen pourrait être élue. L'un la, la, la, la, des éléments que, que, que dit Jean Jaurès, c'est qu'il faudrait que le candidat en l'occurrence, ouais, la détestation d'Emmanuel Macron par la population. Détesté par la population, ce qui voudrait dire que les Français auraient à souffrir dramatiquement de la politique qui est en train d'être menée, et ça voudrait dire que chacun d'entre nous paierait un lourd tribut, et cela, on ne le souhaite pas. Donc ça, c'est un élément important. Le deuxième élément. Moi, je pense que ce rapport dit aussi que si on arrivait à cette situation où une grosse majorité de l'électorat LR irait voter pour Marine Le Pen au deuxième tour. C'est toute la question soulevée par cette étude. C'est toute la question, mais ça veut aussi dire, et, il, et le rapport le dit très bien, il dit ça veut dire qu'on aura définitivement montré notre incapacité à aider, assister, accompagner tous ceux de nos concitoyens qui ont le sentiment d'être des laissés pour contre, etc., etc. Donc il y a véritablement cette politique sociale sur laquelle on aura collectivement, les partis traditionnels auront échoué, y compris le parti de gouvernement, et donc ça, ça serait une, une des conditions. Donc pour moi, la, la principale préoccupation, c'est que fait-on pour précisément envoyer un signal très fort, et c'est pour ça que je parlais de l'attitude dans tout ce qui se passe, parce qu'il est temps d'envoyer un signal très fort à tous, tous, ces, tous, tous ceux de nos concitoyens.